Bienvenue à tous, nous sommes ravis de vous accueillir pour une nouvelle recette avec Deleuze. Et Nathalie et moi, aujourd'hui, nous allons vous préparer un trio de mousse au chocolat. Au lait blanc et noir. Il n'y a plus qu'à commencer. Toi, tu vas déjà faire bouillir, mais bouillir une fois et couper le feu. Hein. 8 centilitres de crème. Et Moi, je vais peser 220 g de chocolat, concassé grossièrement. Là, on va porter la crème à ébullition. Dès qu'on est à ébullition, on retire du feu. On met le chocolat et on laisse reposer deux minutes avant de mélanger. Ça veut dire que le chocolat va déjà commencer à fondre. Voilà, et maintenant, on peut bien fouetter pour mélanger. Alors maintenant, on va verser dans les verres hein, pour commencer la première couche des trois mousses. Donc on fait doucement pour avoir quelque chose de bien, bien propre. Alors, on met ça au frigo. Le temps de préparer l'autre mousse. Alors pour l'organisation, si vous faites vos trois mousses en même temps, vous allez vous retrouver en fait, avec des mousses qui vont prendre dans la casserole au lieu de prendre dans le verre. Donc prenez le temps vraiment de faire les mousses les unes après les autres, c'est important. Alors, deuxième mousse à réaliser maintenant, la mousse au chocolat. Au lait. Je vais te donner 130 grammes que tu vas chauffer avec... Au bain-marie. Oui, voilà, ça évite toujours d'abîmer quand même le chocolat. Hein. Alors, 65 grammes de crème. Donc ici, le blanc. Et on garde les jaunes. Chez moi, c'est fondu. Alors, si c'est fondu, ce qu'on doit faire maintenant... On ne doit pas oublier le sel. Et puis, je dois te rajouter encore 30 premier... g grammes. Grammes de beurre. 30 grammes de beurre oui. Voilà, alors je te rajoute déjà le beurre. Voilà, tu peux l'enlever et continuer à le mélanger en dehors du, du bain-marie. Voilà, super. Voilà, moi, je vais le mettre ici. Là, ça va dans la mousse, hein Vous voulez le garder pour elle Nous, hein on va verser le chocolat et le beurre déjà dans notre saladier. On va maintenant ajouter les deux jaunes d'œufs. Je rajoute les de 65 g. Parfait. Hop. On mélange le chocolat avec la crème et les jaunes d'œufs. Donc on a quelque chose qui est bien lisse. Et alors ça, on va le mettre de côté. On va prendre une petite pincée de sel. Hop, ça suffit. Et là, mes blancs d'œufs, je vais les émulsionner. Voilà, alors regardez quand vous montez les blancs pour une mousse au chocolat. Il y a quelque chose qui est très important, c'est d'avoir... Cette tenue, mais regardez, vous voyez, on est encore souple. Alors, hop, on prend bien tous nos blancs d'œufs. Et puis, on va d'abord tourner sur le dessus. Et puis, maintenant, on va incorporer en soulevant. C'est vraiment important de soulever l'appareil de façon à avoir tout le chocolat et qu'il ne reste rien dans le fond. Ça, c'est vraiment important. Je prends les verres euh, Oui, tiens, on va, on va, comme ça, on peut déjà mettre la deuxième couche, c'est-à-dire la mousse au chocolat au lait. Ça a pris Oui. Retourne c'est bon. Donc, on va remplir avec la deuxième mousse. Oui, ah, c'est bien ça. Je vais te laisser les mettre au frigo ma chérie. Alors maintenant, il nous reste à réaliser la mousse au chocolat noir. Voilà. Alors, les pesées, c'était 130 130 de chocolat, oui. 65 5. g de crème, c'est ça Et alors, il y avait toujours les deux jaunes d'œufs et les deux blancs. 30 grammes de beurre et pas oublier la cuillère à soupe de sucre. On va transvaser ça ici. On va rajouter les deux jaunes d'œufs, les 65 grammes de crème et la cuillère à soupe de sucre. Voilà, ça c'est bien mélangé. Encore une fois, hein, on voit, c'est bien lisse. La pincée de sel dans les blancs. Voilà, et on vient incorporer tous les blancs. Et t'as vu ma chérie, on commence toujours par mélanger un petit peu dessus. Et après, par contre, là, on doit bien chercher le chocolat au fond du moule de façon à avoir un beau mélange et ça a déjà l'aspect vraiment d'une belle mousse chocolat. Donc on va re-remplir maintenant avec la dernière mousse. Alors celle-ci est toujours un petit peu plus consistante, la noire, donc on fait attention. Je préfère la noire dessus parce que vous allez commencer avec quelque chose qui est la plus puissante, descendre dans celle au lait et terminer tout en douceur avec la blanche. Alors moi, j'ai envie encore de terminer par quelque chose parce que ce serait dommage de les laisser comme ça. Et on va faire quelque chose de sympa, on va prendre un économe et on va venir faire des petits copeaux en fait. Là, on a quelque chose, c'est un petit peu comme la, ah, sympa. comme la mousse du champagne en fait. Bon ma chérie, je crois qu'on a encore réussi la mission. On a réalisé un dessert facile et original que les enfants peuvent même faire à la maison. Que tout le monde aime. Bonne fête ma chérie, bonne fête à vous et prenez soin de vous.